Est-ce que le... Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que, à votre avis, le... la salle d'accueil s'est vidée, là Oui, c'est bon, on va démarrer. Alors, euh, juste avant de démarrer, un petit message pour euh, ceux qui nous ont rejoints ce matin. Il euh, y a un petit fil rouge sur euh, les différentes journées. On a demandé à chaque intervenant euh, de placer un mot particulier dans sa présentation. Donc, euh, si vous entendez tous les intervenants, euh, mettre le mot artichaut dans sa présentation, c'est qu'il y a quelque chose et on essaiera trouver, euh, de trouver ce soir quel était le mot, euh, le mot en question donc euh, nouveau mot aujourd'hui, ce ne sera pas artichaut, non euh, à vous d'essayer de le trouver dé... qu'est-ce qu'il y a j'ai placé artichaut, donc ça c'est fait maintenant, je peux y aller tranquillement et là maintenant je peux faire, ce sera peut-être, et puis je fais une liste de mots comme ça après je me, je me couvre, tout va bien euh, avant de démarrer, euh, je me représente pour ceux qui n'étaient qui pas là à mes présentations d'hier. Euh, je m'appelle Thibaut Harib, je travaille chez Kelly, je fais de la R&D chez Kelly. Ce matin, je vais vous présenter un petit peu euh, ce qu'on fait en ce moment en termes de R&D chez Kelly, à savoir Scénarii Dépôt. Il euh, faut savoir que euh, là maintenant, on a une très très grande majorité de, de nos moyens de R&D qui sont euh, tournés vers Scénarii Dépôt. Et je vais demander à mes petits camarades de la régie de bien vouloir mettre mes slides. Super, merci. Alors, euh, au cours de la présentation, j'ai quatre objectifs. Euh, J'aimerais qu'à la sortie, vous ayez, euh, vous ayez euh, tout ça en tête. Qu'est-ce que Scénarii Dépôt Normalement, ça, ça devrait aller. En plus, on commence à en parler un petit peu euh, depuis, euh, depuis hier matin, donc ça devrait aller. Qu'est-ce qui a avancé depuis les journées Scénarii 2014 En 2014, on vous a présenté un premier contexte de Scénarii Dépôt. J'y reviendrai là. Je vais, je vais démarrer ma présentation dessus. Et euh, vous allez voir un petit peu sur quoi on a travaillé depuis. Quelle direction prend la R&D de, de Kelis pour l'année à venir Toujours autour de Scénari dépôt, ça il n'y a pas de, pas de secret. Et au sein de tout ce que je vais présenter, qu'est-ce qui peut être utilisé dans My -My Dépôt euh, Idem, là je fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas pu venir hier, il y avait une petite, une petite case dans la grille qui était Scénarii Surprise. Dans Scénarii Surprise, Stéphane poinsard nous a présenté l'agrandissement, on va dire, de l'amélioration de MyScénarii. On avait déjà un entrepôt qui était mis à disposition gratuitement de tous les membres de l'association. On a maintenant lié à cet entrepôt un Scénarii Dépôt qui permet de bien communiquer avec, avec son entrepôt et de publier des documents, etc. Donc je reviendrai un petit peu en conclusion ici sur tout ce qu'on peut faire dans euh, MyScénary, MyDepot. Tout d'abord, donc, qu'est-ce que Dépôt En premier lieu, facile, une application Scénary. Simple. Un serveur web intégré aux, aux outils Scénary. Quand je dis serveur web, euh, j'entends ici un serveur... Allez-y, entrez, il n'y a pas de problème. Je préfère que vous soyez dedans que dehors. Euh, un serveur web, euh, c'est-à-dire qu'on peut euh, publier... Des euh, publications Scénarii euh, intégrées aux outils Scénarii. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment sur un serveur euh, Nginx ou Apache pour ceux qui parlent le langage technique. On est sur quelque chose de plus haut niveau euh, qui, qui va permettre de euh, mutualiser des briques euh, de code avec Scénarii pour être plus efficace dans la publication de ressources Scénarii. Et euh, dernière entrée, un couteau suisse pour la production et la, do et la diffusion de documents structurés. On a commencé à travailler sur Scénarii dépôt pour diffuser, vraiment pour euh, permettre de, de bien envoyer hein, des documents, de, de bien les diffuser euh, sur le réseau, mais une fois qu'on a un serveur qui est à disposition, qui est accessible depuis scenari Chain, eh bien euh, ça peut être intéressant d'aller réutiliser ce serveur web qui est à disposition pour euh, des fonctions de production, d'écriture de documents. Euh, on va y revenir, mais typiquement, euh, dès que je vais vouloir produire des documents de multimédia, vas-y, vas-y, rentre Christophe, il n'y a pas de problème, dès que je vais vouloir produire des documents multimédia euh, ça peut être intéressant de réutiliser un euh, scénarii dépôt pour pouvoir mettre ces fichiers volumineux que, que sont des fichiers multimédia et euh, simplifier l'écriture derrière dans scénarii chaîne je reprends la, ma petite slide d'hier le, le, voilà ce qu'on savait faire de façon euh, usuelle au sein des chaînes éditoriales scénarii on retrouve une première étape tout à gauche dans lequel on va retrouver la modélisation, c'est là où on va modéliser une chaîne éditoriale comme Opal, comme Topaz, etc. Ensuite on a l'ensemble des étapes qui sont gérées par les chaînes éditoriales Scénari, qui vont être du coup de la rédaction structurée, je vous apprends rien, de la réutilisation, de la relecture, de la validation, etc. Et on s'arrêtait à la publication des documents. Tout ce qui était diffusion, on déléguait à un outil externe. Avec Scénarii Dépôt, l'enjeu, c'est bel et bien euh, d'investir euh, ce champ-là, d'aller travailler un petit peu du côté de la diffusion et de l'exploitation des documents. Je vais, je vais revenir ici sur quelques exemples pour vous donner à voir à quoi ça ressemble, quelques exemples de projets faits avec Scénarii Dépôt. Tout d'abord, retour un an en arrière, en 2014, avec l'AFPA, un projet que euh, Sylvain vous avait présenté l'année dernière aux journées Scénarii. Alors, quel est le contexte de l'AFPA L'AFPA était venu nous voir en nous demandant s'il était possible de faire un site web. Leur demande, c'était celle-là. On veut faire un site web pour publier un lexique de vocabulaire professionnel accessible. Donc, à quoi ça correspond exactement Eh bien, On avait toute une liste de fiches à publier. Chaque fiche pouvant être considérée comme un document indépendant. Et puis, une fiche peut contenir une définition une piste audio de description, c'est juste la lecture de la définition, une piste vidéo en euh, langage des signes, et euh, des entrées liées, à savoir euh, eh bien, lorsque euh, je suis en train de consulter l'entrée euh, jardinage, eh bien, euh, je vais avoir tout un tas d'autres entrées euh, qui, vont être, euh, qui vont être listées sur le côté par exemple. L'enjeu ici c'est bien de euh, manipuler et publier une quantité importante de fichiers multimédia, de la vidéo, de l'audio, d'un point de vue technique, comment ça marche D'abord les petites images euh, d'architecture. On a les ateliers scénarii sur la, sur la gauche, donc euh, la, la partie en violet, avec les hexagones qui correspondent à des items qui sont liés les uns aux autres. Et on a de l'autre côté la brique scénarii dépôt, en rouge, euh, dans laquelle on va venir euh, uploader de la vidéo directement dans Scénarii dépôt. Et euh, on va venir, on voit tout en bas à gauche une vidéo avec euh, des petites ondes, on va venir récupérer... Euh, ces, ces items vidéo euh, comme des, des références distantes, donc on ne va pas les copier, on va bien les référencer directement sur euh, Scénari Dépôt pour pouvoir les manipuler euh, au sein des, des ateliers Scénario. Pour faciliter cette euh, étape de manipulation, il y a tout un principe de transcodage sur Scénari Dépôt qui permet de mettre une vidéo qui est de bonne qualité et puis de décliner différentes versions par exemple, le MP3 pour la forme d'onde, par exemple une, une version assez dégradée pour passer sur téléphone, etc., etc. Une fois que les documents sont publiés, eh bien, on va envoyer euh, les fiches au format HTML sur Scénari Dépôt, et puis on va venir euh, mettre une page d'accueil, euh, une ou plusieurs pages d'accueil, qui vont être un petit peu le, la partie frontale euh, de l'application, qui elles sont écrites en dehors de Scénari. Voilà à quoi ça ressemble, alors je ne sais pas si on peut grossir, là on va tricher un peu, voilà. Voilà à quoi ça ressemble, on a euh, donc du coup une page d'accueil avec un moteur de recherche. Ah oui, alors évidemment si je grossis comme ça après ça ne va pas, voilà. Dans le moteur de recherche on peut euh, y mettre des, des, des termes et on va avoir une liste de termes professionnels qui vont, euh, qui vont être proposés en fonction des euh, documents qui ont été documents au sens de scénario, qui ont été envoyés. Donc là, c'est des termes professionnels. Vous pouvez aller un peu partout. Ça peut aussi bien être du jardinage que, euh, je sais pas moi, de, de la maçonnerie. Vous pouvez mettre tuiles ou ce que vous voulez, que euh, de la boulangerie. Vous pouvez mettre pain au chocolat, croissant, n'importe quoi. Et vous allez avoir des termes euh, qui vont vous être proposés. Si j'ouvre une fiche, donc ici, euh, j'ai ouvert la fiche arbre. Arbre au sens mécanique du terme, évidemment, puisque il, il euh, ce terme a plusieurs définitions en langage professionnel. Je retrouve ma définition, je retrouve euh, la piste audio qui est ici, euh, qui est liée, qui permet de lire euh, la, la définition qui, qui est inscrite, et euh, une vidéo en langage des signes, une petite image, un terme lié, voire la même définition dans euh, un autre dictionnaire. Voilà, ça c'était ce qu'on qu avait fait l'année dernière, ce qu'on vous avait présenté. Je vais vous présenter deux autres contextes qu'on a pu outiller cette année, euh, deux autres contextes qui sont également présentés dans d'autres euh, présentations pendant les rencontres, euh, à savoir EasyPad et fac de Sciences. mais là on va s'intéresser à la fois sur l'architecture euh, et également sur euh, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de pistes de R&D pour euh, l'année qui vient. Donc EasyPad, euh, Ludovic en a parlé déjà très brièvement et il en parlera cet après-midi, c'est un projet qui vise à améliorer la prise en charge des patients éligibles à la chirurgie ambulatoire. Pour rappel, la chirurgie ambulatoire, c'est le fait de rentrer à l'hôpital le matin, d'avoir son opération le jour J et d'en ressortir dès le soir même. Pour que ça fonctionne, les soins qui sont réalisés par les infirmiers ne sont plus faits par les infirmiers de l'hôpital, mais délégués à des infirmiers libéraux. Je bois un peu parce que je me dessèche. Euh, donc l'objectif, c'est d'accompagner la formation euh, des infirmiers libéraux euh, face à euh, ben, des, des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques qu'ils pouvaient, qu pouvaient ne pas forcément avoir auparavant. Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans ce projet On cherche à diffuser euh, des fiches techniques de, de protocoles post-opératoires, des vidéos enrichies. Donc euh, là, on est sur du, du web média assez classique. Euh, on cherche à diffuser l'ensemble de ces éléments-là sur une même plateforme avec euh, différents espaces de consultation, un espace euh, pour les infirmiers, un espace pour les patients, un espace pour euh, les établissements. En fonction de mon profil, je n'aurai pas accès exactement au même document. Un établissement va avoir accès uniquement à ses fiches à lui, tandis qu'un infirmier va avoir accès à l'ensemble des fiches par exemple. Et euh, du coup, chaque établissement a la possibilité d'éditer ses propres fiches et de les envoyer sur euh, son espace de diffusion euh, au sein de euh, Scénarii Dépôt. Je ne vais pas du tout euh, poursuivre le contexte fonctionnel. Euh, je vous laisse revenir à 14h et discuter un peu avec Ludovic euh, pour, euh, pour ces éléments-là. On va s'intéresser ici à l'architecture tout de suite. Comment ça se passe On a un atelier par euh, type de document pour les fiches, pour euh, les vidéos, etc. Et on va retrouver du coup plusieurs entrepôts de production en fonction des établissements qui vont, euh, qui vont travailler, qui vont produire les contenus. Et on a un dépôt scénarii ici. Un scénarii dépôt euh, dans lequel on va avoir les différentes fiches qui vont arriver. On va avoir euh, les, euh, les ressources web médias. On a les vidéos qui sont réutilisées en distance ici comme on avait pu faire pour l'AFPA. On a mutualisé sur le plan euh, technique euh, des ressources pour permettre une meilleure efficacité de la machine, de l'utilisation de, de la plateforme. Donc c'est des fichiers de style, du javascript, tout ce genre de choses, pour éviter que ça repasse sur le réseau à chaque fois qu'on charge une nouvelle fiche. Et on va venir scénariser un petit peu tous ces documents au sein d'un arbre de, un arbre d'espace, tel qu'on peut le voir habituellement dans scénari sur Scénari-Dépôt. Donc quelques remarques, en amont, euh, au même titre que pour l'AFPA, les vidéos sont euh, transcodées automatiquement en différents formats pour simplifier l'édition. Okay. Euh, en édition, on vient euh, référencer les médias qui sont présents directement depuis Scénario Dépôt, et euh, à la fin, l'ensemble de ces ressources sont déposées. À quoi ça ressemble d'un point de vue un petit peu graphique euh, Ici, on a une image qui correspond à euh, la page d'accueil d'un établissement. Donc on est sur avec moi. On est sur l'établissement CHI Compiègne-Noyon, et on va retrouver une, une scénarisation des différentes ressources euh, par des entrées particulières. Donc euh, on a une entrée par pathologie, et lorsque je clique sur une pathologie, je vous ferai grâce de lire le, les intitulés de pathologie, déjà je ne vais pas y arriver, je ne me suis pas assez entraîné, euh, et, euh, et donc du coup on va retrouver les différents documents, euh, que ce soit des ressources web, PDF ou vidéo enrichie. Pour euh, rescénariser les documents euh, au sein de Scénari Depot. comment on fait Eh bien, on a un outil qui est fait pour ça, qui s'appelle Scénari Chain. Et donc, on a un modèle dédié. Euh, à la publication de, de pages d'accueil euh, au sein de, euh, de Scénarii Dépôt. Donc il faut, faut bien revoir la structure. On a un arbre dans Scénarii Dépôt. Dans chaque dossier de l'arbre, je vais venir envoyer des documents et euh, sur un dossier de l'arbre, si je ne mets pas de site d'accueil particulier, Scénarii Dépôt va se comporter comme pourrait se comporter Apache et Nginx pour les plus techniciens d'entre vous, à savoir va générer une espèce de liste qui ne va pas être très esthétique pour dire voilà l'ensemble des documents ou l'ensemble des dossiers qui sont contenus euh, à à, à mon niveau. Et donc pour remplacer cette page, eh bien on peut euh, faire ce qu'on est en train de faire ici, à savoir euh, écrire un document qui va venir référencer les documents qui sont euh, dans, cette, euh, dans ce dossier, et envoyer ce document comme accueil de ce dossier. Une fois que j'ai publié mon document, j'ai un petit bouton euh, à côté de, de mes, les, les boutons que je suis habitué à, renco à rencontrer euh, dans mon générateur, donc je génère mon document, j'ai un petit bouton qui s'appelle « diffuser » et qui va venir automatiquement se connecter euh, à Scénari Dépôt, qui me permet de choisir ici le dossier au sein de mon arbre dans lequel je vais venir verser mon document. Là on voit par exemple que on est sur le, sur le dossier « compiègne noyon », il y a l'ensemble de ces documents qui sont présents, si on lit euh, précisément les, les intitulés, on retrouve en fait nos pathologies, et ce qu'on vient faire ici, c'est le, le site web qu'on vient publier voilà. le site web qu'on vient publier dans le dossier Compiègne Noyon va venir référencer l'ensemble de ces documents qui sont ici, mais de façon plus esthétique qu'une liste, euh, avec déjà un petit peu de graphisme et puis avec des entrées qui sont regroupées ici par pathologie. Alors, qu'est-ce qu'on a euh, en plus, on va dire, de ce qu'on pouvait avoir euh, en 2014 Il y a la gestion des droits euh, à la consultation en, en, de, des documents. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un espace pour les infirmiers qui ont accès à l'ensemble des ressources. Il y a un espace pour les établissements qui ont accès uniquement euh, aux ressources qu'eux-mêmes publient. Et il y a un espace pour les patients qui ont accès à certaines ressources. Euh, voilà. On a euh, intégré une petite brique qui permet de récupérer des statistiques de consultation et euh, de modéliser un petit peu, euh, de, de venir moduler ces statistiques et de venir en faire des représentations graphiques en fonction du besoin de suivi de, de, de euh, la consultation du dispositif. Donc si je reprends l'ensemble des évolutions, on a donc euh, scénarisation des documents dans un arbre. Lorsque j'étais sur le projet de l'AFPA, j'avais... C'est ici, c'est ici, Manuel, entre. Euh, lorsque, euh, par rapport à l'AFPA, j'avais l'ensemble des fiches qui étaient envoyées, et puis j'avais une page d'accueil qui permettait de faire, euh, qui permettait de, de faire des recherches euh, sur l'ensemble des fiches qui étaient plus ou moins au même niveau. Là, on va venir scénariser dans un arbre, euh, dans un arbre d'espace. On peut publier des sites d'accueil sur les différents espaces de cet arbre. On peut gérer des statistiques, on peut avoir un accès authentifié, et un, un accueil personnalisé par euh, établissement, et surtout, le gros de ce qu'on a fait dans l'année, c'est la stabilisation de la plateforme. Il faut savoir que l'année dernière, c'était le premier projet de Scénarii Dépôt, donc évidemment, c'était vraiment un prototype. Quoi. Donc on a bien retravaillé la stabilité de cette plateforme et on a commencé à la passer dans Scénarii Builder. On va à terme, on modélisera des Scénarii Dépôt comme on modélise des modèles documentaires, puisque en fonction des différents contextes métiers, on n'a pas envie d'ouvrir les mêmes usages, de Scénarii Dépôt. Alors, euh, là je vous ai montré un projet, il y a d'autres projets qui sont en ce moment euh, menés par Kélis, qui n'ont pas complètement abouti sur le, sur le plan commercial, je ne peux pas complètement vous en parler pour le moment, mais euh, on, a, on a ajouté d'autres éléments euh, au sein de Scénarii Dépôt qui du coup sont dans les sources, et euh, soit sont déjà directement réutilisables, soit le seront euh, prochainement. Premièrement, je vous ai dit tout au départ, qu'est-ce que ScénariDepot C'est un serveur web, certes, mais euh, c'est également une application Scénari qui mutualise du code source. Donc ça veut dire que comme on utilise euh, le même euh, langage de code, et comme on mutualise euh, des, des librairies, des, des bibliothèques de code source, eh bien, on a pu euh, prendre la brique qui constituait les générateurs dans Scénari Server ou ScénariChain, et la mettre dans Scénari dépôt Donc ça veut dire que dans, dans chaîne je peux avoir un petit bouton qui va s'appeler « Enregistrer » par exemple dans le petit bandeau, qui va directement envoyer un SCAR sur, le, sur dépôt et à partir de là Scénari dépôt va régénérer l'ensemble des documents liés à ce SCAR. Donc s'il y a 25 générateurs parce que j'ai plein de contextes différents, eh bien plutôt que de générer à chaque fois chaque document, et puis de l'envoyer au bon endroit, je vais envoyer le SCAR, euh, et, euh, juste en cliquant sur enregistrer, je vais juste le positionner, et ensuite les générateurs vont se mettre en route, et ça c'est complètement masqué, moi je vais retrouver cinq minutes après euh, l'ensemble de mes documents disponibles sur Scénari Dépôt. On a également travaillé sur euh, la scénarisation des documents selon euh, plusieurs facettes, c'est à dire, là je vous ai montré euh, un site d'accueil euh, dans lequel on va pouvoir référencer des documents, mais en fait... Un, une publication scénarique qui va venir lier des documents pour les scénariser, je peux en faire plus d'une. Je peux en faire une en fonction, euh, bien, je ne sais pas si je fais de la documentation technique, je peux en faire une en, en fonction euh, de l'ordre alphabétique des procédures, une en fonction des machines auxquelles ça se rapporte, une en fonction des lieux de production euh, qui sont liés euh, à mon entreprise, etc. etc. Donc euh, ici, il faut vraiment voir que cette rescénarisation des documents, euh, publié, euh, et c'est ce qu'on va chercher à développer ici dans Scénarii Dépôt. On avait euh, un, un graphe documentaire, on avait des items qui étaient liés les uns euh, par rapport aux autres dans Scénarii chaîne on publie des documents, et là on va venir euh, réagréger, relier euh, les documents entre eux dans Scénarii Dépôt. On a également, donc on avait déjà un moteur de recherche, on, on, on permet de contextualiser euh, les résultats de recherche en fonction d'une table des matières ou d'une facette telle qu'on pourrait le voir au-dessus. Quand je dis contextualiser les résultats de recherche, si vous avez déjà utilisé le moteur de recherche Scénari dans une publication, quand vous tapez un mot, souvent on vous remet la table des matières et puis on vous dit « on a trouvé des occurrences du mot à telle entrée de la table des matières ». Ça veut dire exactement la même chose. Si euh, j'ai produit à un moment euh, une scénarisation, une table des matières, quoi que ce soit, euh, des, des publications qui étaient envoyées sur Scénari Dépôt, j'utilise le moteur de recherche principal qui va venir euh, balayer l'ensemble de mes publications et on va venir repositionner les résultats dans cette table des matières. On pourrait imaginer tout un tas d'autres projets de, de, de portails. En fait, la cible principale qu'on pourrait viser pour le moment, mais après, euh, on est ouvert à toute suggestion, j'imagine que ça commence à, à, à, à éveiller des, des, des besoins un petit peu. Vous voyez, dans mon organisation, je pourrais l'utiliser comme ci, comme ça. Voilà la cible typique de ce qu'on pourrait faire avec ce qu'on a déjà en termes de, de technologie. C'est un portail documentaire composé d'une multitude de petits documents, des fiches. Dès que vous parlez de fiches pour euh, votre, euh, votre euh, portail documentaire, c'est qu'on pourrait simplifier un petit peu le processus avec Scénarii Dépôt. Quelques exemples, tout ce qui est catalogue, catalogue de formation, c'est typique de ce qu'on pourrait faire avec Scénari Dépôt. Un catalogue de formation, qu'est-ce que c'est Plutôt que de faire un gros document qui commence à être assez euh, lourd euh, et puis à chaque fois que je fais une modification, il faut redéployer l'ensemble, etc. Eh bien, je vais euh, éditer les fiches euh, les unes après les autres et puis dès qu'une fiche est mise à jour, je vais l'envoyer euh, et euh, mon, euh, mon catalogue va se mettre directement à jour. Autre plus-value, si j'utilise euh, scénario euh, dépôt pour euh, publier un catalogue, plutôt que d'avoir euh, une seule... Euh, une seule façon de scénariser mes, oula, de scénariser mes différentes fiches euh, en fonction de la façon dont je les ai, euh, mises dans mon, dont je les ai publiées à l'origine je vais pouvoir euh, réfléchir à des logiques de euh, rescénarisation euh, au sein de Scénari Dépôt, telles que je vous l'ai montré avant avec différentes publications qui viennent agréger euh, les, les fiches selon euh, un sujet ou un autre euh, tout ce qui va être référentiel technique, qualité, juridique dès es que je vais avoir des petites fiches et que je vais les publier on est typique de euh, ce qu'on veut faire dans Scénari Dépôt. Comment ça va marcher Eh bien, ce que je vous disais, chaque fiche est une publication de scénarii indépendante. Les fiches sont mises à jour une par une. On va venir les indexer automatiquement dans Scénarii Dépôt et on, on pourrez y mettre un moteur de recherche transversal. Quelle perspective euh, Voilà un petit peu ce qu'on est capable de faire. Euh, Qu'est-ce qu'on va chercher à faire dans l'année Alors là, je vais vous présenter quelques sujets. Évidemment, ce sont des sujets sur lesquels on a commencé à réfléchir, mais euh, ce sont des sujets sur lesquels surtout on attend d'avoir euh, des contextes d'usage sur lesquels on vient nous chercher pour euh, venir les, les développer et avancer. On ne va pas, euh, et ça sera toujours vrai de toute manière sur tout ce que je vous présente aujourd'hui, euh, on ne va pas travailler un petit peu dans le vide en se disant « Ah, je suis sûr que quelqu'un va avoir ce besoin-là » s'il n'y euh, a pas quelqu'un qui est venu nous voir avec réellement ce besoin-là. Aujourd'hui, quand on met des publications sur, euh, sur dépôt on peut y mettre euh, des métadonnées. On, nous, on vient dans notre modèle sur Scénari Builder mettre un petit peu de frit pour... Euh, pour gérer ces métadonnées, euh, il faut, dans ce qu'on a envie de faire, on a envie de, de durcir un petit peu ce principe-là et de permettre de modéliser des, euh, des modèles de métadonnées euh, pour venir euh, accompagner euh, la publication de, de ressources. Typiquement pour des ressources pédagogiques, ben, je pourrais avoir envie de modéliser euh, des métadonnées au format LOM, au format LOMFR, SQLOMFR, etc. Deuxième sujet qu'on aimerait travailler, la notation des ressources. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà vu passer le, le, les fonctions de commentaires dans les publications dynamiques de chaîne et euh, chaîne non pas Scénari dépôt encore justement. Euh, donc un des enjeux ici, ce serait de déporter cette fonctionnalité sur Scénarii-Dépôt. Donc il y a quand même un petit détail euh, qui fait que ce sera un petit peu euh, difficile et que ce sera une fonction intéressante, c'est que dans scénario chaîne, ça marche bien, parce que les commentaires sont ajoutés dans le document, et lorsque le document est modifié par le rédacteur, euh, les commentaires restent visibles et restent présents, quelle que soit l'évolution le, du document. Si je le mets dans scénario dépôt usuellement, qu'est-ce qui se passe quand, je, mets, euh, quand je, je fais sortir de mon outil d'édition un document, et ben je vais pouvoir mettre des commentaires dans le document, mais dès que je fais une mise à jour même si j'ai modifié juste un S parce que je l'avais oublié, dès que je fais une mise à jour j'écrase mon document, si j'avais des commentaires dedans ils disparaissent, donc l'enjeu ici, ce sera profiter de, de, de maîtriser la plateforme et de maîtriser le document pour venir un petit peu discuter entre plateforme et document et dire ok je récupère euh, une, une publication mise à jour dans lequel il y avait des commentaires, je vais venir essayer de replacer les commentaires au bons endroits. Donc, s'il y avait juste un S qui a été changé, c'est très facile. Si la structure du document a changé de façon plus complexe, ici il y aura un petit peu de travail pour être capable de garder l'ensemble de la surcouche qui aura pu être ajoutée par euh, des usagers. Ça c'est on en aura besoin un jour, euh, c'est une, une étape très technique pour le coup. Euh, je vous ai dit on est capable de déporter les générateurs, donc de, euh, de faire générer des scars directement depuis Scenarii Dépôt. Vous imaginez que si vous avez une équipe de 10 rédacteurs qui travaillent en continu à temps plein et qui envoient des fiches, plusieurs fiches par jour, et que de l'autre côté on a plusieurs milliers de, de, de personnes qui vont venir consulter les documents, les générateurs vont commencer à se mettre à tourner en continu et il y a bien un moment où ça ne va plus fonctionner. Donc on a commencé à prévoir le fait qu'il faudra éclater les différentes briques technologiques de scénario dépôt sur différents serveurs le jour où on rencontrera des contextes comme ça. Donc la technologie est prête pour être clusterisée. Pour, pour gérer plus de, une performance plus haute mais par contre, idem on attend d'avoir le, le, le contexte d'usage où on va avoir une telle, une telle consultation et une telle mise à jour pour commencer à développer réellement cette partie là euh, autre perspective, l'indexation dans des entrepôts de ressources plus vastes, euh, notamment au sein des ressources pédagogiques, il existe un, un standard euh, baptisé OAI-PMH qui permet à un entrepôt de ressources, euh, qui est quelque part, de, de venir euh, mettre à disposition ces métadonnées pour être indexé par un moteur de recherche distant. C'est ce type de technologie qui est utilisé pour faire des moteurs de recherche qui vont euh, venir... Euh, chercher dans un, un nombre très très très vaste euh, d'entrepôts de, de ressources. Donc euh, typiquement, euh, il est très probable que si scénario dépôt est utilisé pour mettre euh, beaucoup de ressources pédagogiques dans une université, euh, il y aura un besoin pour rendre les métadonnées euh, des ressources disponibles pour permettre à une université numérique thématique, une université numérique régionale ou quelqu'un d'autre de venir indexer ces ressources et euh, d'en donner l'accès à partir d'un moteur de recherche. À ah, peut-être un peu plus long terme, euh, on souhaite à la fin avoir, on souhaite sans cesse déjà avoir une meilleure intégration entre Scénari Dépôt et Scénari Serveur. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire de nouvelles interactions, de ce que je vous disais ici, la possibilité d'enregistrer directement un scar dans Scénari Dépôt, de réutiliser un scar en intrant, On pourrait imaginer ça aussi. À partir du moment où quelqu'un a euh, enregistré un scar et l'a mis sur un Scénari Dépôt, moi en tant que rédacteur, je pourrais me connecter à Scénari Dépôt et dire. Ce bout de document est intéressant. Plutôt que de référencer un document HTML distant, je vais venir l'inclure euh, dans mon document, comme je le fais habituellement dans scénarii, mais pas avec un fragment présent sur mon atelier, mais bien avec un fragment distant sur un scénarii dépôt. Ça sont deux exemples. On pourrait en imaginer plein, en fonction des différents besoins qu'on rencontrera. À terme, scénarii serveur et scénarii dépôt seront euh, deux briques complémentaires intégrées à un même portail. Donc euh, il, est, il nous paraît à nous assez évident que dans le, le, le processus dans lequel on, on rentre là maintenant, notamment en permettant de modéliser des, euh, des scénarii dépôt euh, dans notre outil Scénarii Builder, euh, eh bien, à terme on pourra également modéliser un scénario serveur à côté et euh, directement envoyer euh, une même, euh, un même outil euh, qui contient les deux facettes, à la fois l'édition et à la fois la diffusion. Deuxième projet, euh, fac de science, qui a été présenté en ouverture par euh, Ludovic. Idem, je ne vais pas beaucoup euh, me replonger dans le contexte, euh, je ne vais pas remontrer euh, énormément de... Je crois que je les ai même tout enlevées, donc je ne vais pas remontrer d'images, de, de, de à quoi ça ressemble. Par contre, on va venir soulever le capot tout de suite et regarder quest ce que ça veut dire pour nous en termes de R&D dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on vise euh, en termes de développement autour de scénarii euh, distribués Juste... J'ai pas mis de... je vais l'heure, 19h42, ça va, c'est bon, on va être bon. Alors, euh, en termes de contexte, je le rappelle quand même euh, rapidement, euh, la mise en place d'un site de banque nationale de tests de positionnement pour les étudiants euh, qui entrent euh, dans les universités scientifiques, avec la possibilité de euh, mettre à disposition des ressources de remédiation pour euh, les étudiants qui euh, ratent les tests. Je vous avais dit, je ne vais pas trop me rester sur le contexte, on arrive tout de suite, on soulève le capot et on regarde ce qu'il y a en termes de dispositifs techniques. Comment ça fonctionne On a un atelier scénarii, ici avec des publications de relecture, ça pour le moment ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse, et on va venir envoyer les publications scénarii au format SCORM dans un scénarii dépôt. Donc je vais retrouver ici une architecture proche de celle que euh, on avait vue sur l'AFPA, à savoir des ressources ici euh, en, au format SCORM pour le coup, euh, qui sont disponibles, et on retrouve une page d'accueil qui va venir référencer ces ressources. Sauf que si je m'arrête là, c'est très bien, mais je permets juste à des gens de consulter des ressources, je n'ai pas du tout ce suivi de notes, euh, ce suivi d'évolution de, de, euh, euh, tel qu'il a pu être mis en place euh, dans dans... Euh, dans fac de sciences. Et donc pour ça on va ajouter une brique qui dont on a parlé hier qui s'appelle scénarii distrib. Scénarii distrib, la shop scénarii distrib. Euh, donc Scénarii Distrib, euh, on, on a ajouté ici en termes d'image, on a essayé de mutualiser avec Ludovic un petit peu les représentations qu'on faisait donc on pourrait essayer de, de, de simplifier un peu la chose donc Scénarii Distrib, on y ajoute ici un, un, une extension, c'est une extension qui vient se brancher sur Scénarii Dépôt et l'enjeu ici c'est de venir euh, exploiter de façon pédagogique les documents qui étaient posés de façon statique dans euh, un euh, dépôt Scénari. Donc on va venir ajouter plein de choses dans l'objectif eh d'une exploitation pédagogique. Typiquement, dans ce contexte-là, un des premiers éléments qu'on a ajouté, c'est un lecteur SCORM. Un lecteur SCORM pour pouvoir euh, proposer la ressource, mais surtout pour pouvoir enregistrer les résultats et proposer de re, à l'étudiant de reprendre là où il en était, tel qu'on peut le faire dans SCORM usuellement. Voilà, ça c'est ce que je viens de dire, c'est ce qu'on y a fait. Le projet fac de Sciences, d'un point de vue technique, il s'arrête là, c'est-à-dire on a juste un contexte pédagogique euh, on a un lecteur score, mais on vient faire un petit peu de suivi des, de, de, de, des apprenants. Par contre, en termes de perspective, il nous ouvre beaucoup, beaucoup d'usages. Trois pistes principales, euh, le, le, la possibilité de passer en contexte d'exploitation multiprojet, je vais vous expliquer juste derrière ce que j'entends, le fait d'enrichir les ressources pédagogiques avec des outils pour permettre une meilleure exploitation, et la diffusion via IMSLTI, ça je passerai brièvement, parce qu'on en a parlé hier pendant toute la table ronde. Au sein de fac de Sciences, au final, on a un seul euh, contexte d'exploitation. Il y a un panel d'usagers unique, même si au fur et à mesure il y a des usagers qui peuvent s'ajouter, ça reste le même ensemble, on n'a pas des ensembles disjoints. On a une seule temporalité, euh, les documents sont euh, accessibles depuis telle date jusqu'à telle date, mais il n'y a pas de, de différents euh, jeux de dates qui sont mis à disposition, et un ensemble unique de ressources. L'objectif, évidemment, c'est de pouvoir paralléliser les projets de diffusion. Ici, si on reprend ces éléments-là, c'est ce que je disais hier, ces trois éléments-là, c'est ce qui. Euh, donc le, le, les usagers, la temporalité et l'ensemble de ressources disponibles, c'est un petit peu ce qui vient matérialiser un cours dans un, dans un LMS. Ben là, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir en mettre plusieurs, parce qu'un seul, c'est bien, mais euh, il est probable que dans les contextes qu'on outillera, euh, on aura besoin d'en mettre plus. Enrichir les ressources pédagogiques. Plutôt que vous faire une liste à l'après-vert de l'ensemble des modules sur lesquels on a pu commencer à réfléchir, je vais plutôt vous montrer euh, très brièvement quelques exemples d'usage de ce qu'on pourrait faire en agençant ces différents modules. Il y aurait trois types de modules, de la scénarisation pour venir euh, agencer les différentes publications les unes par rapport aux autres, de la productivité pour permettre aux apprenants euh, d'être plus efficaces dans leur apprentissage, des modules collaboratifs pour, pour euh, permettre de euh, travailler à plusieurs au sein des mêmes ressources. Donc quelques exemples. Premier, premier exemple, c'est celui que je vous présentais hier, du travail de groupe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un accès synchrone aux documents, de la messagerie et euh, des outils de productivité partagés. Par exemple, euh, vous connaissez probablement Etherpad, euh, c'est un espèce de traitement de texte, d'éditeur de texte euh, sur lequel on va avoir un accès synchrone et qui permet à plusieurs étudiants de travailler en même temps. On pourrait avoir un pad comme ça à côté de la ressource qui permet aux étudiants de travailler ensemble, d'échanger, euh, un petit chat qui permet de se répartir le travail, et on pourrait imaginer en termes de travail de groupe du coup, des exercices assez complexes de la résolution de problèmes, de la méthodologie par projet, etc. etc. Deuxième exemple, l'évaluation par les pairs. On pourrait imaginer les... Le, le L'exemple précédent, plutôt que de directement le faire évaluer par l'enseignant, on pourrait faire deux, trois évaluations par différentes équipes projets d'étudiants, histoire de se confronter à la production d'autres apprenants, pour pouvoir un petit peu un, se positionner, de, essayer d'évaluer de, la production d'autres équipes. Troisième exemple, un parcours de formation personnalisé. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, On peut reprendre la banque de positionnement telle qu'elle existait au départ, et puis en fonction des résultats de la banque de positionnement, euh, ça va me permettre de débloquer des ressources si je suis assez bon en maths, je pourrais débloquer une ressource en maths et puis commencer à, à, à faire cette ressource et euh, finir par une évaluation diplômante à distance en fin de formation j'insiste sur le diplômante puisqu'on a un vrai problème avec un standard comme SCORM c'est qu'un standard comme SCORM ne permet pas de faire une formation diplômante à distance pourquoi Parce que euh, comment euh, le, le, le LMS connaît le score de l'apprenant, et eh bien c'est le navigateur, euh, à travers un petit bout de code Javascript, qui vient évaluer la réponse de l'apprenant, puisqu'elle est mise au sein de la ressource score, mais qui envoie un résultat. Évidemment, euh, si vous mettez ça entre les mains d'un informaticien euh, compétent qui connaît un petit peu le, ce standard-là, euh, plutôt que d'envoyer hein, euh, 10% en mathématiques, il va envoyer 99%. C'est le navigateur qui envoie, il suffit de prendre la main dessus. Donc là, ce qu'on pourrait faire, en ayant une bonne maîtrise à la fois de la plateforme et du document, eh c'est envoyer le document euh, tel qu'on l'envoie habituellement aux, aux apprenants, sans mettre les réponses dedans, et d'avoir tout le module euh, d'évaluation euh, euh, au sein du serveur, comme ça les, les éléments qui sont envoyés sont uniquement les réponses, et le serveur renvoie la note. Ici on peut faire vraiment du diplôme à distance, ce qui n'était pas le cas avec Scorm, par exemple. Dernier exemple, euh, analyse de traces contextualisée. je ne vais pas me revenir longuement dessus sur le problème avec la trace, mais globalement, ce qu'on pourrait faire, c'est remettre les réponses des apprenants au sein des questions de départ. Donc ici, hein, c'est ce que je vous avais montré hier, on a un, question, une, un QCU avec euh, les, le nombre de réponses mises sur, euh, sur chaque entrée, la bonne réponse qui est entourée en vert, des pourcentages, on pourrait imaginer ce qu'on veut, des petits graphiques aussi. Et ici, plus intéressant que le QCU, parce que le QCU, on imagine qu'on pourrait quand même réussir à resituer un petit peu la réponse, c'est la question graphique. La question graphique, strictement impossible de venir euh, voir la réponse en dehors de la ressource puisque la seule donnée qu'on a, ce sont des, de, euh, le, les données sur l'axe X et l'axe Y, des coordonnées, et, et, et ça n'a pas de sens en dehors de l'image de départ. Donc là on peut y remettre les petits points qui correspondent aux réponses des apprenants, et en laissant mon curseur sur un des petits points, ben, je peux voir quel apprenant a répondu où. Dernière entrée, diffusion via IMS-LTI euh, Pour euh, ceux qui n'ont pas pu assister, je vais quand même revenir très brièvement. IMS-LTI, c'est un standard qui permet non pas de stocker la ressource comme peut le faire un standard tel que SCORM, c'est euh, un standard dont l'enjeu est de définir quel, selon quelle modalité euh, un serveur va pouvoir fournir une ressource euh, à un autre serveur. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire typiquement qu'on pourrait avoir... Euh, notre scénario Dépôt, la petite shop sur le côté scénario Distrib qui va venir enrichir avec l'ensemble des fonctions que je vous ai parlé juste avant, et euh, derrière on va venir euh, fournir le, la ressource à Moodle ou fournir la ressource à EDX, pour rappel EDX c'est la plateforme qui est utilisée par Fun, hein, de mémoire, euh, et les apprenants vont accéder à leurs ressources via Moodle ou via OpenEDX, mais la ressource sera en fait jouée depuis scénario Distrib. Ça veut dire que tout ce qui était valable euh, dans les exemples d'avant le seront toujours dans ce contexte d'utilisation-là. C'est ce qui nous intéresse dans ce, dans ce standard-là, c'est que la ressource est bien jouée à partir de Scénarii Distrib et non pas à partir d'une autre plateforme. Vous centralisez la ressource à un même endroit et ensuite vous venez permettre à différents, euh, différents euh, LMS ou MOOC de euh, venir la jouer. Un élément qu'on a commencé à entrevoir quand on en a discuté euh, avec, euh, avec différents partenaires, c'est pour des institutions qui ont une énorme base de ressources mais qui ne savent pas comment la valoriser, ça peut être un moyen de trouver un nouveau modèle économique autour de la distribution de la ressource, en ne donnant pas non pas euh, le, la, le, les ressources complètes sur un DVD en envoyant en disant « vous en faites ce que vous voulez, on vous l'a vendu », mais en donnant un accès en flux, un accès en streaming, c'est l'équivalent, euh, qui pourrait être euh, avec des statistiques d'usage derrière, nombre, le nombre de connexions, euh, le nombre d'utilisateurs, etc., etc. Une petite euh, roadmap pour finir, euh, on, en 2014 on avait commencé à travailler autour de Scénari Dépôt. on avait mis quelques éléments dedans, là j'ai triché, j'ai juste mis Dépôt, mais il y en avait un petit peu plus. En 2015, euh, on a stabilisé tout ça, il y a un moteur de recherche, la gestion des SCAR dans Scénari Dépôt, les générateurs dans ScénariDépôt, bon, la gestion des vidéos, je triche un peu, il y était déjà en 2014. On a commencé à travailler sur Scénari Distrib euh, en 2015 avec un lecteur SCORM et avec des, des travaux, on a fait un POC, euh, sur euh, la possibilité de fournir des ressources avec IMS LTI à partir de 2016 euh, c'est vraiment de la projection hein. Donc, ici on va attendre euh, de, de voir un petit peu ce qui va se passer euh, sur quel type de fonctionnalité on va venir nous chercher mais euh, ça pourrait ressembler à ça avec, euh, ici j'ai remis du coup, les différents éléments que je vous ai présentés euh, les différentes briques euh, et euh, là ben, voilà, on verra un petit peu euh, comment ça va évoluer selon, euh, selon le, le procédé qu'on utilise habituellement chez Kellis. En guise de conclusion, euh, on a une plateforme en développement, il faut savoir, c'est ce que je vous disais en introduction, euh, la très grande majorité des efforts de R&D de Kelly s'y sont dédiés, euh, et les évolutions sont pilotées par les projets qu'on peut outiller au fur et à mesure de l'année. Ça rendait un peu euh, le, le, le cycle de R&D euh, très fort, un petit peu complexe, euh, le, le fait de pouvoir mettre à disposition cette brique-là au sein de la communauté, puisqu'on euh, on on, s'est dirigé vers une modélisation de scénario Dépôt dans Scénarii Builder, sauf que les primitives évoluent euh, du jour au lendemain, on n'arrête pas de les changer et on travaille et on continue dessus, donc on ne peut pas aujourd'hui formaliser un modèle de scénario Dépôt, c'est trop tôt pour pouvoir le faire, donc il n'y a absolument pas de documentation sur comment modéliser un scénario Dépôt, pour le moment c'est vraiment quelque chose en R&D. C'est pour ça qu'on est arrivé sur MyScénary et MyDepot, qu'on a travaillé avec l'association pour fournir à la communauté un dépôt et pour fournir, pour fournir MyScenary et MyDepot, afin de faire tester un petit peu ces fonctionnalités à la communauté et puis afin de, un petit peu de, de, de vous permettre de vous approprier un petit peu ces, ces technologies. Je reviens un petit peu ici, du coup, euh, sur une liste là, de, de, de ce qu'on a ouvert euh, dans euh, MyScénari et MyDepot. On a ouvert la diffusion de documents, depuis Scénarii, des PDF, des HTML IP. On a ouvert euh, la diffusion d'autres documents. On peut venir uploader d'autres ressources, de la vidéo, de l'audio, mais également un HTML IP qui aurait été fait avec un autre outil, également euh, ce que vous voulez. La réutilisation en entrant dans MyScénari, euh, ça veut dire que vous allez pouvoir poser de l'audio, de la vidéo, des documents bureautiques ou des documents interactifs, un site web ZIP, et venir les récupérer dans vos documents euh, écrits dans MyScénary. Donc ici, euh, dans Optime, pour le moment tout ça est disponible dans Optime, ce sera euh, rapidement mis à jour dans euh, Opal et Dociel. On a intégré la possibilité, la possibilité d'avoir un, un arbre d'espace, euh, avec des optimisations techniques en termes de mutualisation de code source, tel qu'on a pu le faire sur euh, les, les trois exemples que je vous ai montrés. Euh, on, à partir du modèle Optime, euh, vous avez la possibilité de publier des ressources comme dans n'importe quel autre modèle, mais également de publier un site d'accueil. Et, euh, qu'est-ce que j'ai en dernier Intégration des ressources en un portail. Euh, ah oui, on peut donc, un petit peu venir bien intégrer les différentes ressources les unes, euh, les unes dans les autres, avec bon, le partage de skins. On a euh, ajouté sur chacun des modèles un skin MyScenary, qui vous permet de donner un aspect de portail, puisqu'on n'a plus une publication Opal, une publication optime, qui sont très différentes, mais on a bien un skin unique, avec le même bandeau partout, etc. Euh, à charge de, qui veut, de surcharger ce skin pour mettre le logo de son institution, de ce qu'il veut, et mettre les cou des couleurs qui lui correspondent. On a ajouté un petit élément qui permet de générer automatiquement un index. Euh, sur euh, une page d'accueil d'espace, vous pouvez euh, ajouter euh, un, un, un petit bout de fri qu'on documentera, je vais revenir sur la slide juste derrière, euh, qui permet automatiquement de générer la liste euh, des ressources qui sont disponibles dans votre dossier. Euh, donc plutôt que de devoir, euh, quand je vais rajouter une ressource, ou quand je mets à jour mon dépôt, plutôt que de devoir mettre à jour également la page d'accueil de mon dépôt, si vous aviez fait un index de l'ensemble, ça se met à jour automatiquement, tout ce qu'il y a dans le dépôt est euh, présent dans cette page. Et on a la publication d'un fil d'Ariane, où que je sois dans mon arbre de ressources, je vois un petit peu euh, où est-ce que j'en suis. Rendez-vous du coup pour parler un petit peu de MyScénary. Euh, lors des pauses animées, je, on, je vais commencer euh, dès la prochaine, pour créer ou migrer euh, votre compte MyScénary. Si vous aviez déjà un compte MyScénary, il faut le migrer. Euh, donc euh, on migrera euh, l'ensemble des comptes à la fin des rencontres scénarii, mais par contre pour ceux qui veulent tester un petit peu là pendant les rencontres, venez me voir et on migre votre compte. À 15h pour un atelier de prise en main, donc en fonction du nombre on verra si chacun pourra manipuler ou si ce sera plus de la démonstration, on va rentrer dans l'outil et on va montrer, et demain à 9h30 pour nous aider à documenter l'usage de MyDepot. Voilà, si vous avez des questions je suis à votre écoute. question. Moi, j'en ai, sinon, tant que j'ai le micro. Euh, dans, les, dans les fonctions que tu as... Genre, je sais que je pourrais te les poser à côté, mais je pense qu'ils vont intéresser, pourront intéresser tout le monde. Dans les fonctions que, euh, que vous avez mises à disposition dans Scénarii Dépôt... Tu n'as pas parlé d'une euh, recherche euh, euh, transverse. Enfin, J'ai vu hier sur l'exemple le, qu'il y, qu y avait le petit moteur de recherche, mais je pense que c'était interne, euh, le moteur JavaScript interne. Donc le fait d'accéder à la recherche sur l'ensemble du serveur. Aujourd'hui, on ne l'a pas ajouté dans MyDepot, euh, notamment parce que dans l'architecture de MyDepot qui permet à chacun d'avoir un dépôt, c'était euh, complexe à ce stade de venir y mettre une brique qui est un logiciel distinct qu'on vient intégrer, qui est Elasticsearch, et d'en mettre un dans chacun des dépôts. Ce sera peut-être faisable dans une prochaine version s'il y a vraiment un besoin dessus, mais ça veut dire qu'il faudra avoir une réflexion avec l'association, puisque ça demandera probablement beaucoup plus de ressources en termes de machines. Donc pour le moment, en effet, il n'y en a pas. Et dans la démo qui était hier, le moteur de recherche qui est visible, c'est le moteur de recherche interne, en effet, aux publications. Les vidéos qu'on dépose sont automatiquement automatiquement transcodées. Toutes, systématiquement. Mmh. Si je pose une vidéo de, de 20 minutes, elle va être en combien de formats et ça va poser combien C'est une bonne question. <rire> euh, si, Est-ce que quelqu'un, non je sais pas, dans l'équipe là quelqu'un sait en combien de formats on la réencode Je sais pas moi. De vois, mémoire, il y a ces six formats, donc en gros euh, trois tailles, trois tailles, hein, trois, trois résolutions et WebM MP4. Donc euh, c'est vrai que là, on n'y va pas de main morte entre guillemets. Hein, donc euh, c'est vrai que si on dépose, s'amuse à déposer des vidéos d'une de, heure, euh, surtout que là, dans la, euh, dans la, au niveau du serveur de l'association, bon, il n'y a qu'un seul serveur qui n'est pas un foudre de guerre absolu. Donc c'est vrai qu'effectivement on risque là de voir le serveur souffrir un petit peu. On va voir justement ce sera un peu l'occasion de regarder ça. Mais euh, voilà si effectivement on commence à avoir des usages comme ça, voilà encore une fois on discutera, euh, je dirais l'association la, prendra des décisions soit de demander quand même à être raisonnable sur les usages, euh, les usages massifs de vidéos parce que bon on sait que l'hébergement vidéo est quand même très coûteux. Euh, soit, euh, soit effectivement euh, de commencer à démultiplier, euh, démultiplier les machines pour envisager effectivement des, les, des petites logiques sur des transformations comme ça, c'est assez facile, de clusterisation pour euh, en gros isoler FFmpeg dans des, euh, dans, sur des serveurs dédiés, etc. Voilà, mais là on sera sur des enjeux, ce sera à l'association pour moi d'abord de trancher dans euh, la régulation de l'usage qui est fait. Il y a aussi l'option, il hein, ne faut pas oublier, de demander éventuellement une contribution financière supplémentaire si des utilisateurs de, My, de, de, de My scénarii commencent à en faire un usage extrêmement euh, soutenu, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, effectivement, de, de demander quand même à contribuer pour les, les coûts, euh, pour compenser les coûts d'hébergement, les, les coûts d'achat de, de, de location de serveurs, etc. Je parlais à un niveau plus général, de toute façon. Euh, ces transcodage, c'est pour permettre la publication sur différents terminaux, de différentes tailles, différents navigateurs, parce qu'un tel navigateur ne prend pas ce, ce format de vidéo, et, et, et coufain, il n'y a pas un coup, fin, non Il y a deux choses. <coughs> Le premier, c'est pour pouvoir reprendre un, une vidéo dégradée pour pouvoir travailler dans Scénarii lors de l'édition quand je viens travailler avec de la vidéo. Et la deuxième, c'est ça, c'est en effet pour pouvoir publier sur différents navigateurs et euh, avec euh, différents objectifs de diffusion, quand tu es en 3G sur un téléphone, tu ne prends pas le même format de vidéo que quand tu es en fibre sur un, sur un PC quelque part. Quoi. Je suis impressionné par tous les développements que vous proposez et tout ce qu'on pourra faire dans le domaine de la formation à distance. En tout cas, j'espère qu'il y aura les budgets pour suivre j'ai euh, une petite question euh, par rapport au, à l'exemple d'Isipad. est-ce que ce sera euh, utilisable sur des mobiles parce que vous avez un public euh, pour qui ça peut être intéressant alors il y, y a deux problématiques deux enjeux différents euh, sur la consultation sur mobile le premier c'est le fait que ça s'affiche correctement voilà, vrai. si les publications euh, s'affichent sur mobile ça s'affichera correctement sur mobile, il n'y a pas de problème il y a un deuxième enjeu c'est celui de la mobilité et du fait de ne plus avoir de réseau à un moment, mais de vouloir quand même accéder à la ressource. Il me semble que dans le cadre de l'association, on a eu une discussion poussée sur scénario Reader hier. L'enjeu est là. L'enjeu, c'est bien d'avoir un client qui va permettre de, de, de se connecter, de récupérer les ressources. Je ne sais pas, aujourd'hui, Aujourd'hui, on n'a pas prévu encore, on n'a pas eu le contexte où on avait besoin de publier le flux RSS qui permettrait à scénario Reader de, de, de travailler. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le publier, donc de toute manière, le jour où on rencontre ce cas-là, on l'ajoutera. Par contre, ça reboucle sur la discussion d'hier, il faudrait que Scénario Reader continue de vivre pour ça, mais ça, c'est un autre sujet. Et Ludovic m'a proposé discrètement dans l'oreille de vous répondre, quand il fera la présentation, il n'hésite pas de, de, de prolonger cette, cette discussion sur l'aspect pédago, je pense, et mobilité. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, bonjour, euh, je vais mettre les pieds dans le plat avec une question qui n'est peut-être pas vraiment une question. Par rapport à tous les outils de type CMS qu'on connaît, comment on articule et quel sens a et Je pense notamment à un CMS que j'ai pu fréquenter qui s'appelle Infoglu, qui avait le mérite, même s'il n'a pas eu un énorme succès auprès de la communauté, d'être dans une logique très virtueuse de séparation de la structure des contenus et de la notion de publication avec ces skins. Alors, plusieurs choses, et je vais répondre de façon plus large, je pense que ça intéresse pas mal de monde. Par rapport au CMS, ici, MyScénary, MyDepot, mis l'un derrière l'autre ensemble, on a toutes les fonctionnalités que peut avoir un CMS. Il n'y a pas de... Il y a une différence fondamentale, c'est qu'on vient faire de l'édition structurée, on vient envoyer des publications, etc. On a toute la puissance de l'édition structurée de scénarii, mais avec la publication qui est directement rattachée derrière. Ensuite, d'un point de vue en réponse un peu plus générique, par rapport à d'autres outils métiers de diffusion de type LMS, MOOC ou GED, on ne vise pas le même objectif. Nous, notre métier, c'est de travailler sur le document, c'est de travailler sur le contenu. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'enrichir de, les fonctionnalités du document, et éventuellement ensuite d'attaquer des fonctionnalités métiers en fonction de ce qu'on sera capable de faire. Un outil de JET par exemple, son enjeu premier, c'est bien d'outiller un contexte métier, un contexte fonctionnel particulier. Les documents sont vus comme des petits éléments granulaires qu'on vient diffuser ensuite dans cette structure qu'on aura modélisée. Ça veut dire que sur le plan fonctionnel, on va faire très attention aux fonctions métiers, aux procédures, aux droits d'accès, etc., et euh, on, on, on se lave un peu les mains des, des fonctions qui sont liées euh, au documents, alors que nous on va faire l'inverse. On ne fera pas de concession sur le document, par contre fonctionnellement parlant, on, on sera léger par rapport à une JED et on ne vise pas à remplacer une JED. Par contre si une organisation veut mettre une JED uniquement dans l'objectif de publier des documents à, à un public large, nous, notre réponse sera de dire « vous prenez pas le bon outil » parce que la JED n'est pas faite pour ça. Euh, c'est exactement le même débat avec le LMS. Euh, le LMS, euh, l'objectif principal, c'est d'abord d'avoir une modélisation métier forte pour dire « j'ai 150 cours, j'ai euh, tant d'étudiants, je veux un forum à côté, je veux ceci, je veux cela ». Nous, euh, on se positionne plutôt comme euh, un outil qui va permettre d'enrichir le contenu et de profiter au maximum de ces ressources pédagogiques scénarii et de les envoyer éventuellement derrière un LMS. Après, si on se retrouve, au même titre que pour la GED, euh, dans un contexte où il euh, y a un LMS qui est mis mais c'est dans le seul objectif de diffuser une ressource dans ce cas là on dira c'est ce n'est pas le bon outil à nouveau voilà. tu n'as pas l'air contente <rire> non, euh, disons que le discours je le connais je le pratique moi même depuis 12 ans donc euh, séparation euh, séparation LMS euh, et que je peux voir un usage ce qui me surprend c'est qu'on voit d'une part la tendance de faire des modèles documentaires de plus en plus simples. Et c'est ça aussi où il y a cette, ce nouveau besoin de modèles un peu basiques. On a vu pour des catalogues de formation, pour les, le bazar et autres. Et donc par rapport à ça... Euh, dans un CMS euh, comme celui que j'ai évoqué, euh, j'ai la notion d'article avec une modélisation qui peut aller répondre aux mêmes besoins. C'est dans ce sens où j'avais posé ma question. Sinon, je suis convaincu que euh, chaque outil doit, euh, reste un outil et que c'est le bon usage qui fait... Oui, le, le, notre réponse à ça, c'est que on, on, certes, il y a des modèles documentaires simples, mais l'apport de scénarii c'est de faire des modèles documentaires adaptés au métier. Euh, et, et d'être vraiment de, efficace dans un contexte particulier parce que adapté au métier, et ensuite de pouvoir diffuser derrière. Donc évidemment, hein, s'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec un CMS, qu'ils aillent prendre un CMS. Mais on soutient ici euh, qu'avec l'édition structurée et avec des modèles métiers qui répondent parfaitement à un contexte d'usage, on sera plus efficace dans la rédaction et derrière dans la diffusion avec euh, Scénarii Dépôt. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on se recale sur le timing comme on est parti On se recale sur le timing, me dit-on, de façon très autoritaire. Donc je vous remercie. On, on va donc... Euh